C'est un des prérequis de ma mère. Ma mère m'a toujours dit euh, « Aucun de mes enfants ne quitte la maison s'il si, euh, ne sait pas coudre, s'il si ne sait pas changer un pneu et s'il si ne sait pas se faire allonger. » J'ai Bac plus 6, euh, j'ai deux masters euh, hautement spécialisés. Euh, qu'est-ce que je vais aller faire pour réparer des, des, des machines à coudre C'est hors de mon champ de compétences totale. Ce C'était pas de la dé désévaluation de métier. Mais pour moi, c'était « Mais qu'est-ce que j'ai ?» J'ai pas le profil. Clairement, j'ai pas le profil. Avant j'étais ergonome spécialisé en interface logicielle et cockpit design et aujourd'hui je suis réparateur de machines à coudre et brodeur. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Donc ma mère est toujours en Alsace, mmh. et puis ben, quand on remonte d'Aix-en-Provence jusqu'à Mulhouse une petite trotte. Euh, ça fait 7 heures. <rire> ça fait 7 heures. Bah, maintenant, on prend les autoroutes. Hein. Quand on part tôt le matin, euh, si c'est moi qui conduis, Florie peut se, se reposer. Donc, Florie c'est ma femme. Peut se reposer. Et puis, euh, à un moment donné, voilà, là, ça convergeait. Euh, bah, tiens, j'ai fait tant de réparations. Tiens, il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, m'ont demandé, qui m'appellent, est-ce euh, que vous revendez aussi Est-ce que vous avez des machines de euh, Quel fil vous conseillez Quel machin, quel bidule Et puis, tout ça, ben... Bah, et puis, à un moment donné, on était au beau milieu de la Suisse, donc euh, avec la, la bonne radio euh, radio Suisse. Et euh, Florie qui se réveille et « Ah, j'ai bien dormi ». Et puis là, moi qui lui lance euh, « Qu'est-ce que tu penserais si on ouvrait une boutique ?» au départ, c'était bon, c'est un peu tôt, non euh, Donc oui, j'étais auto-entrepreneur déjà depuis un an et demi, euh, presque deux ans, euh, ouvrir une boutique, euh, est-ce que tu as les compétences, est-ce que tu as les qualités, euh, mais il faut un budget, mais il faut aussi, bref, on, on en discute, on en discute, et euh, dans la foulée, euh, j'ai pris rendez-vous avec ma banquière pour lui demander comment ça se passait. « euh, Ah ben, il faut faire ci, il faut faire ça, puis il vous avez peut-être des offres, euh, des, des aides aussi à la création d'entreprises, vous êtes auto-entrepreneur. » Bref, elle, elle nous a briefé, mais vraiment le, le strict minimum. Et quelques mois passent, et puis euh, de nouveau, on rentre en Alsace. donc ça a eu le temps de mûrir Et euh, moi, il, me fallait, euh, il fallait que je, je discute de ça avec des personnes. Donc la première personne, c'était Tony, au départ, il était là, il était... Ben, ça pourrait être une bonne idée. Euh, ça dépend de comment tu vois la chose, est-ce que tu vas faire ci, est-ce que tu vas faire ça. Il faut réfléchir aux machines que tu vas mettre, au matériel euh, et autres. Donc euh, c'était ça et ensuite je voulais parler aussi euh, à d'autres personnes de, de la famille qui avaient euh, elles aussi euh, fait une boutique. D'accord Donc il y avait une entreprise. Bonjour, je m'appelle Thibaut et vous écoutez Déséquilibre. Alors quand j'étais petit je disais souvent je veux être scientifique et puis mon père me disait souvent mais scientifique, quoi oui. et là ça ça bûchait, et euh, par la suite euh, donc euh, au fur et à mesure euh, je voulais devenir psychomotricien depuis euh, donc là c'est déjà un petit bond dans le temps mm -hmm. euh, on était à peu près au niveau du, du collège donc euh, je pense vers, vers 5e 5e 4e hein. donc là oui c'était là dessus que je voulais me destiner et euh, quand j'ai eu le bac euh, c'est la première chose que j'ai essayé de faire justement c'était les concours d'entrée en psychomotricité. Et puis ben j'ai été sur liste d'attente, hein. j'étais le 24e, ils en prenaient que 20. Donc, du coup, il fallait se retourner et puis à ce moment-là, ça a été euh, un petit peu chercher euh, qu'est-ce que je pouvais faire, euh, qu'est-ce qui se rapprochait aussi euh, de justement la psychométricité et autres. Et euh, comme les écoles, ben, c'était déjà un petit peu fermé pour, au niveau des inscriptions, mmh. ben, je suis allé en fac. D'accord. Donc, tu te lances en première année de psycho. Oui. La première année se termine. Se termine, même très bien en fait. Dès, le... dès la deuxième semaine, il euh, y a eu un cours et puis euh, à la fin, j'étais là en disant euh, ça. Je veux faire plus tard. Moi, c'est là-dedans que je veux évoluer. Euh, ce cours m'a littéralement retourné l'esprit. C'était le cours de Eva Louvet, qui est une prof de psychologie sociale. Mmh. Et euh, elle commençait le cours en disant Bon, alors là, j'ai cinq minutes pour vous convaincre que la psychologie sociale, c'est la meilleure discipline du monde. Parce qu'en cinq minutes, on convainc son auditoire ou on le perd. Donc, euh, elle a commencé son cours comme ça et puis c'était euh, vraiment une révolution le cours de euh... ah oui ça a été euh, directement waouh wow, ça c'est de la psycho je m'y attendais absolument pas vraiment j'étais rentré là-dedans euh, comme on rentre dans une voie un petit peu de garage sans vraiment découvrir ce qu'on qu va étudier euh, encore une fois moi c'était un petit peu à la dernière minute il me fallait une formation sinon je me retrouvais sans rien après le bac et euh, du coup tu arrives en... enfin tu termines ta licence alors il y a eu un petit rebondissement en L2, j'ai refait ma deuxième année et puis c'est la chose qui m'a aussi, aussi conforté dans le fait que je voulais continuer là-dedans. Quand j'ai redoublé, j'avais quand même pas trop mal réussi ma deuxième année. Du coup, le second semestre, je m'étais retrouvé, j'avais 4 heures de cours par semaine. Donc, en 4 heures de cours par semaine, ça laisse beaucoup de temps libre. Mmh. Du coup, j'avais demandé justement à Eva Louvet d'aller faire un stage dans les labos de, de psychosocial, de me rendre compte de ce que c'est la recherche, d'être aussi avec des chercheurs pour vraiment voir comment ça fonctionne, vraiment voir les rouages. Et puis moi, elle m'avait bien cuisiné et c'est à ce moment-là, elle m'a dit « mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et puis, au bout d'une de heure d'entretien, elle m'avait vraiment travaillé au corps. Je J'ai dit eh « ben moi, ce que je veux plus tard, c'est votre place. » Donc tout de suite, euh, ça a été un euh, changement radical, je m'attendais à ce qu'elle me dise euh, « Non, mais vous prenez pour qui sortez ?» En fin de compte, c'est euh, vous savez, c'est un parcours difficile, elle a été beaucoup plus compréhensive. Et euh, je crois une semaine après, il y avait son doctorant qui m'a contacté. Euh, « Oui, il paraît que tu veux un petit peu voir la réalité du labo. Si tu veux, nous on a un poste de vacataire. Si ça peut t'intéresser, euh, bon, c'est pas très bien payé. Euh, c'est la fac qui rémunère. Euh, » Voilà, viens voir euh, si ça te plaît, si ça te plaît On pas. Arrive effectivement en troisième année. Euh... Donc là oui, premier du premier très coup. Bien, très, pr très bien préparé. <rire> oui, ouais, oui, très très bien préparé. Euh, donc euh, oui, là je l'ai eu mon, ma troisième année du premier coup. La, la L1 je l'ai eu au rattrapage, la deuxième je l'ai redoublé. La troisième année euh, validée du, du premier coup sans problème. Mm -hmm. euh, donc forcément sous le conseil des doctorants, euh, quelle est la, la meilleure faculté pour pouvoir faire de la recherche et il m'avait dit, ben, c'est simple, t'as Grenoble et t'as Clermont. Sinon, après, c'est la Belgique à Louvain-la-Neuve. Bon, je ne voulais pas trop aller en Belgique, je préférais rester en France. Mmh. Et euh, du coup, ben, j'ai postulé à Grenoble et à Clermont. J'ai eu les deux et j'ai choisi d'aller à Grenoble. Donc j'arrive en M1 et puis je commence à travailler, à m'inscrire dans le parcours recherche. Grenoble, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, il euh, y avait vraiment euh, trois parcours au euh, niveau euh, de, de la fac. Il y avait tous ceux qui allaient partir en psychologie, euh, du santé et du travail, tous ceux qui allaient partir en euh, clinique et tous ceux qui allaient faire de la recherche. Et donc, dans le, dans le cadre de recherche, on était, je crois, une petite, euh, une petite vingtaine, hein, il me semble. Et quand on est arrivé en M2, ben, on était plus que dix. Le M1, je l'ai validé en première session, j'étais le seul à l'avoir validé et je l'ai validé avec une très bonne note. Et puis là, ben oui, j'étais le, sur, les, sur les 12 ou 13. Il ben, y en a une qui n'a pas validé et puis euh, moi qui ai validé avec la note de 15. Donc à ce moment-là, pour moi déjà, euh, la recherche fondamentale, euh, non. Et euh, du coup, il fallait me retourner. Et euh, j'avais vu une personne qui bossait sur ce qu'on appelle les plaques tangibles, donc en ergonomie cognitive. Les plaques tangibles, c'est des sortes de, de grandes plaques tactiles, mais sur un bureau. On en voit parfois dans les films, euh, par exemple dans James Bond, quand ils arrivent hein, sur le bureau, on prend, ils agrandissent directement l'image sur le bureau, ils retournent. Euh, Enfin voilà, tout est numérique, et euh, la personne m'a dit, ah ben oui, là-dedans, il euh, y a pas mal de boulot dans l'ergonomie cognitive. Euh... Bref, je, je regarde un petit peu les, les facs d'ergo, euh, d'ergonomie, mm -hmm. du coup. Euh, et euh, je postule quasiment à, à toutes les, les facs qui font de l'ergonomie en France. Je visais daix en Provence, et euh, j'ai été pris à Seldex. Bah, comment ça se passe euh... Très bien, plus, euh, j'ai eu un... Un stage de recherche au CREA, au Centre de recherche de l'armée de l'air, hein, qui est à saint de provence Donc euh, j'étais un... de nouveau dans la recherche. Euh, je travaillais dans des cockpits d'avions ou des futurs avions euh, avec justement des jeunes pilotes. Donc euh, vraiment des, des choses, euh, c'était extra quoi. Ouais. Donc euh, j'étais, euh, la moitié du temps, je faisais ma recherche euh, à saint de provence l'autre moitié c'était les cours. Et après, on avait énormément de temps libre justement pour faire nos propres recherches, pour faire nos propres projets, puisque le, les examens en soi, on a eu je crois un examen écrit. Tout le reste, c'était après de l'oral, des présentations de projets en groupe. Et euh, du coup, bah, en recherche de stage, euh, j'ai postulé à Airbus Helicopter, donc à, à Marignane. Euh, et, et j'ai postulé aussi à Airbus du coup euh, à Toulouse mmh. puisque mon objectif c'était vraiment de me lancer dans le cockpit design et dans la gestion de l'attention après ça a été euh, lâché un petit peu dans, dans la vraie vie et notamment dans la recherche d'une thèse ouais, parce que, oui, tu, tu, tu quittes Toulouse Donc je, tu en fait je quitte mon lieu de stage ouais. Où tu... je, reviens à Aix. À Aix. je reviens à Aix pour ma, ma soutenance et au final, ben, ma femme avait déjà euh, son poste. Mm -hmm. euh, il, certes, c'était un CDD, mais il y avait de fortes chances qu'il évolue en CDI ou vers d'autres euh, perspectives d'avenir. Et euh, donc on a dit, bon, ben, je suis sur Aix je reste sur Aix J'ai bossé au Créa, qui est à Salon-de-Provence. Euh, potentiellement, je peux trouver quelque chose en partenariat avec eux. Ou euh, il y avait aussi Deep Star, hein. euh, l'institut. Ouf, là maintenant je vais avoir du mal à retrouver le logo euh, IFSTAR française, Institut français de technologie des transports et aménagements et réseaux. Euh, un truc comme ça. Et euh, eux aussi, ils avaient justement toutes ces problématiques de, euh, ben oui, aujourd'hui, l'habitacle d'une voiture, il évolue, ben on a le téléphone, on a le GPS, il euh, y a aussi les enfants à l'arrière qui maintenant peuvent même regarder des vidéos sur des voitures encore plus perfectionnées euh, qui se pilotent toutes seules, euh, ben maintenant il y a même des personnes qui commencent à penser à vouloir mettre des écrans pour euh, passer le temps dans la voiture au final. Si mm -hmm. la voiture elle conduit toute seule. Donc, comment faire pour, euh, pour par contre que les personnes restent conscientes qu'ils sont dans un environnement qui évolue et qu'ils vont parfois devoir prendre des décisions Et on a monté tout un projet là-dessus justement avec, euh, avec Lipstar euh, pour, euh, pour une thèse. Ça, ça a été le premier projet de thèse sur lequel j'ai postulé. Que... C'est toi qui as co-créé. Le projet de thèse Oui, la, là c'était la personne voulait travailler là-dessus, elle cherchait un doctorant. Et euh, du coup, euh, donc là c'est mon la personne qui, avec qui je faisais de la recherche au CREA mm -hmm. qui m'a introduit auprès de cette personne. Ah, « bah, Tiens, oui, euh, elle cherche à, euh, à faire tel objet d'étude, tel, tel machin, ça pourrait t'intéresser, viens, je te donne son contact. » Bon, ben, on s'est eu au téléphone, on a d'abord parlé une heure au téléphone, euh, et après c'était euh, « est-ce que vous êtes disponible dans euh, oh, euh, une vingtaine de minutes euh, ?» On essaie de se retrouver euh, quelque part, euh, boire un coup, et on continue à discuter. Donc, ben, oui, tout à fait, et puis après ça a été un petit peu plus formel, euh, puisque ça aurait été une thèse co-dirigée avec d'autres personnes, etc., dont justement le, la personne du CREA mmh. euh, puisque le CREA a de, un matériel de, de fou hein, le centre de recherche de l'armée de l'air ils sont des simulateurs mmh. donc euh, c'est intéressant un simulateur quand on veut faire des études sur l'attention. Paris pareil, les stars, ils sont un simulateur avec une vraie voiture donc euh, là on se rapproche un petit peu des, des études qu'ils font, euh, qu font chez Airbus et euh... comment est-ce que ça se fait que ce Parce que ça ne s'est pas fait finalement En fait, le, les stars, euh, les personnes proposent des projets et après il y a un comité qui décide ah ben oui, on va allouer mmh. tant de crédits à, euh, tant de, à telle, telle discipline. Donc ils examinent les projets, ils examinent les candidats, ils examinent la faisabilité, la rentabilité aussi, forcément, il faut que ce soit rentable. Euh, un projet maintenant euh, d'aménagement euh, des routes euh, euh, qui va sauver plus de vies, forcément on va allouer plus de, de crédits à cette recherche-là que à une autre recherche qui va simplement voir des effets sur par exemple l'alcool au volant qu'on connaît déjà, Alors, il y a déjà beaucoup de littérature, voilà euh, lequel qu'est-ce qui réellement va avoir le plus d'impact aussi bien auprès du public que aussi euh, nous au sein de la recherche. Et du coup donc là, non, mon projet n'a pas, euh, pas été retenu, euh, après bon ça c'est le jeu, ils reçoivent 150 projets. Sur 150 projets, ils n'ont pas les sous pour 150 mmh. projets. Ils n'ont même pas les sous pour une vingtaine de projets. Donc, ils sélectionnent euh, aussi euh, en fonction de, de l'endroit géographique. Euh, voilà, Salon avait reçu, de, avait reçu déjà des crédits l'an dernier. Donc, il euh, y a eu moins de crédits. Bon, ben, c'est pas moi qui ai qui été euh, pris. Mais c'est pas grave, Thibault, ne t'en fais pas. Euh, on va essayer de un petit peu rebosser le projet. Tu le représenteras l'année prochaine et euh, je, je cherchais aussi un job. Okay. Donc là, c'était Pôle emploi, j'ai envoyé des, des CV, mais... Ouais, par centaines. <rire> C'est toutes les, toutes les boîtes qui pouvaient avoir besoin d'un ergonome, surtout un ergonome au niveau euh, logiciel ou euh, internet web. Euh, C'était des domaines où moi, j'étais compétent, j'étais même très compétent. Si on sait bosser sur un cockpit, on arrive aussi, euh, voilà, si c'est euh, de la gestion d'attention ou de l'utilisabilité, bah, on arrive aussi à le retranscrire dans le, dans le domaine numérique. Et du coup, ça a été euh, de la recherche euh, d'emploi euh, à plein temps. Et, euh, ben, rechercher un emploi euh, on a aussi beaucoup de temps libre à côté puisque les offres elles tombent pas, il euh, n'y en a pas toutes les 10 minutes surtout pas dans, dans le domaine dans un domaine aussi de, de niche que, que l'ergonomie en plus pour moi j'avais vraiment mes chances parce que j'avais à la fois un diplôme en recherche en psychologie et un diplôme recherche et pro en ergo donc euh, j'avais des armes quoi j'étais pas, j étais pas le, la personne qui avait validé son, son mémoire et qui n'avait que ça euh, Là, voilà, j'étais déjà un petit peu armé pour répondre. Et donc dans cette, dans cette première année euh, se passe, tu, tu continues à chercher des thèses aussi, donc tu oui. repasses une deuxième fois. Euh... Alors ça, il y, y a eu beaucoup de rebondissements entre temps puisque mmh. les, les sujets de thèse, là, par contre, euh, genre, je privilégiais déjà les, les missions courtes. Ouais. Pour la simple et bonne raison que quand un projet de thèse arrivait, on a un certain laps de temps pour postuler. Bon, il, y a, il y a le CV, il y a, il y a donc la lettre de motivation, mais derrière il y a aussi tout, tout le projet de thèse. C'est-à-dire, ah tiens, oui, vous me proposez de bosser dans tel domaine, dans telle thématique, pour résoudre telle question. Voilà, moi je veux faire par rapport à cette approche-là. Donc du coup euh, il faut euh, vraiment essayer de, de réfléchir, c'est un petit peu comme si on bossait déjà la thèse avant même de la commencer, avant même de postuler. Donc c'est pour ça que je privilégiais vraiment des, des missions courtes euh, qui pouvaient aller d'une semaine à deux semaines. Parce que s'il y avait un projet de thèse qui finissait, je pouvais toujours finir ma, ma mission euh, de, de deux semaines. et Ensuite, ben, entamer le processus de recherche, commencer à me documenter sur la littérature, euh, commencer un petit peu à voir ce qui a déjà été fait, aussi se renseigner. Euh, le porteur du projet, c'est un maître de thèse. Bon, ben, il a déjà bossé dans quoi Il a déjà fait quoi euh, Qu'est-ce qu'il a déjà apporté à la littérature Quel est le manque et donc derrière, oui, faire un diagramme de gants dire la première année, euh, moi, je la vois comme ça, comme ça, comme ça. Au total, j'ai postulé la cinq thèses et euh, donc la, la, la numéro 4, c'était Istar e 2.0, on va dire. Et euh, la cinquième, ça a été le clou qui, qui a refermé le cercueil, euh, c'était pour, pour Renault Et Renault là, par contre, m'a clairement montré que, ah ben oui, c'était non seulement moi, mais pour des trucs que je ne pouvais même pas changer. Et du coup, donc, j'étais monté justement à ce forum pour voir justement, ce monde, donc il y avait Renault, il y avait Airbus, il y avait, il y avait vraiment, vraiment du beau monde, vraiment de grosses, grosses industries, et euh, là je suis arrivé chez Renault, et euh, en regardant les projets, je suis tombé sur un projet, mais c'était euh, la paraphrase de celui que je voulais leur proposer, mais c'était vraiment le, le, le, le même titre, avec juste un petit peu un mot euh, qui, qui différenciait, mais qui avait exactement la même sémantique, à la lecture du projet, c'était euh, voilà, en euh, punaise, mais c'est exactement ce que je veux faire, donc là j'avais même insisté, pour mettre euh, mon projet en agrafé de, de, de mon CV et donner ça aux chercheurs. Pour moi, je, je suis sorti de, du forum. J'avais, mais la banane, j'avais ouais, appelé ma femme. Dit, euh, ça y est. C'est bon, j'ai trouvé des personnes avec qui je vais pouvoir bosser. C'est l'opportunité de ma vie. Si je l'ai pas, c'est que je n'aurai jamais plus rien. J'étais vraiment parti euh, là-dessus en disant, c'est. Voilà, et euh, bon, ben, arrive euh, mi-avril. Toujours pas de réponse, donc j'avais le mail de, de la personne qui coordonnait tout ça. Mmh. Donc je me suis permis de lui un mail, bonjour, je vous ai rencontré au forum à MRT, bla blablabla. Bla, Avez-vous des nouvelles sur les candidatures Et je reçois un mail euh, Bonjour Monsieur Ville, que votre candidature n'a pas été retenue. Bonne journée Bon Donc euh, l'expérience fait que euh, Ah, mince bon, j'ai pas été retenu, Pourquoi donc j'ai commencé à envoyer un premier mail, « Ah, euh, c'est dommage que je ne puisse pas travailler avec vous. » Donc vraiment très formel, hein, très, très correct. Euh, « Qu'est-ce qui a fait euh, Ne pouvant aller que quand s'améliorant, pouvez-vous me dire quels facteurs ont été en ma défaveur ?» Et euh, la personne m'a répondu par mail, euh, « Ah, mais ce n'est pas votre CV qui est mise en cause, euh, ni même vos, vos qualités de, de discussion, etc. ni même votre projet, qui est par ailleurs très bon. » Quand on te dit ça, tu dis euh... « Qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, pouvez-vous m'en dire plus ?» Et là, la personne m'a dit euh, « Ah, ben sinon, il euh, y a une réglementation interne liée à l'âge euh, qui fait qu'on qu ne peut pas travailler avec vous. » Donc là, ça m'a ça vraiment euh, un, un coup euh, Mais quel âge, à ce hein. J'avais 27 ans. Donc, euh, donc, on te dit « Texto euh, » Texto, c'est euh... votre âge qui a fait que et, fait, voilà, et, du coup, et du coup, coup là, ça, ça m'avait mis en, en colère. Donc là, le ton dans mes mails ont totalement changé. Et euh, là, ça a été vraiment... Euh, je, je voulais lui faire cracher par mail, euh, donnez-moi la limite d'âge, je vous ai à justice. Mmh. Et la personne m'a textuellement dit, chez nous, nous avons un processus de réglementation interne lié à l'âge. Nous n'embauchons pas de TESA au-delà de 26 ans. Je venais de fêter mes 27 ans, le forum à NRT, il était en, en début avril, donc oui, ils m'ont répondu très vite, et euh, moi, j'avais fêté mes 27 ans le, le, le 30 mars, quoi. Donc euh, j'étais là, j'étais, mais non, quoi c'est pas possible, je, je rêve Et euh, je, ouais, je, les ai. j'ai directement saisi le défenseur des droits, mmh. euh, le défenseur des droits m'a demandé euh, des pièces justificatives, euh, des mails, donc là, je leur ai envoyé euh, les mails euh, en brut, euh, que j'ai eu avec cette personne et euh, en juin, le défenseur des droits a statué comme quoi oui, euh, il y a bien eu une discrimination liée à l'âge mais derrière on attaque pas Renault en justice comme ça faut des sous, faut du temps, faut machin euh, la seule chose qu'avait qu demandé le défenseur des droits c'est que je sois réintroduit dans le circuit de, de sélection des candidats, oui. sauf que en juin les candidats ils étaient déjà sélectionnés donc euh, problème du coup ça s'est soldé avec Renault qui m'a dit euh, ah malheureusement euh, tous nos projets ont été, euh, oui, ont été attribués euh, merci, bonne journée, au revoir et, et ça ça a été vraiment quand j'ai ces clous clou qui, qui a fermé le cercueil c'est un très gros clou, c'est limite un pieu. Hein. Ouais. Et, et à ce moment-là, pour moi, la recherche était définitivement morte. Clairement, c'est « je ne pourrais jamais faire de thèse », c'était fini, il fallait que je passe à autre chose. Puisque ça, du coup, c'était en avril, donc euh, arrive mai-juin, euh, donc Yves star forcément, avant, euh, qui était euh, donc, le processus de sélection, généralement, Yves star ça, ça tombe en mai, donc là, mai, c'était aussi mort, et je me faisais, en fait, à partir de, de fin avril, je me faisais plus d'illusions. C'était pour moi, euh, je n'aurais de toute façon pas de thèse. Même l'histoire, j'y croyais déjà plus, euh, j'attendais même plus la réponse. Oui, c'est ça. Pour moi, la recherche, c'était un rêve que je devais laisser tomber et vaquer à d'autres occupations euh, euh, qui, au final, allaient mettre, euh, mettre des sous dans l'assiette. Parce qu'il faut quand, quand même payer les factures et autres. C'est dur de renoncer à un rêve que tu as poursuivi pendant 5 ans Là, ça a été euh, claquer la porte du jour au lendemain. Quand on m'a sorti ça, c'était réellement... Euh, J'avais compris que c'était mort. Il n'y euh, avait plus besoin d'espérer là-dessus. Euh Clairement, ça a été la grosse désillusion. Après, encore une fois, hein, j'ai mis, mis un mois, de mois à me remettre. Mm -hmm. euh, ça a été la grosse désillusion. Et après, ben, bon, ben, tu vas pas rester planté dans, dans ton canapé euh, ou à jouer à des jeux vidéo. Je suis un grand fan de Tom Raider. Je me les suis tous refaits. Euh, euh, j'avais, j'avais plus envie de sortir. J'avais plus envie de, de voir du monde. J'adore le cinéma. Je plus au cinéma. Ça a été comme ça, vraiment, le, pas, pas la dépression, mais la grosse déprime de... Euh, putain, j'ai j'ai raté ma vie, quoi. j'ai raté le coche. Je, je suis allé dans une voie où j'ai je, je, été passionné, où j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu, où j'ai essayé de rechercher, j'ai essayé de me battre. Et euh, en fait, tout ça, pour rien, ça a, été, ça a été un gros coup. Mais ouais, euh, à ce moment-là, il euh, faut quand même passer à autre chose. Et euh, coup, dans, dans ce, dans ce moment-là, qu'est-ce qu qui t'a aidé Comment est-ce que tu en es sorti avec Le, le chien proche Le chien. Le chien. <rire> le ça, chien. Ça en, en fait, ça, ça, a été, euh, ça a été un petit peu ça qui m'a aussi euh, aidé. Ouais, le fait de le sortir tous les jours, d'aller à l'éducation, c'est ce qui a déjà commencé à me faire ressortir. Euh, et, euh, et puis après, justement, oui, de, de, de, de, de, de passer à autre chose. Quoi. Voilà. Après le chien maintenant, ben oui, euh, j'avais énormément de temps, donc il était toujours un petit peu là, à côté, il fallait, fallait s'en occuper, il fallait un petit peu jouer, donc euh, oui, ça, ça occupe l'esprit. Et, euh, et puis ça fait bouger aussi, ça fait rencontrer des personnes, puisqu'un chien, il faut l'éduquer. Mm -hmm. Donc j'allais au club d'éducation. Euh, ouais, C'est la chose qui réellement m'a fait remonter le moral. D'accord. Voilà. Ça, ça a été le, un petit peu le côté, on va dire, salvateur. Ouais. Là, tu te retrouves avec... Euh... Donc sur refus de test, beaucoup de temps libre. Et là, tu t'investis encore plus Ben oui, forcément, euh, j'ai du temps, euh, j'ai de quoi faire. Euh, du coup, j'allais voir euh, le, la personne à qui on a acheté la machine était sur Marseille. Mmh. Quasiment tous les samedis matins, je descendais à Marseille. Euh, ah tiens, euh, tu as pris couleur du fil Ah tiens, j'ai essayé de faire une broderie avec de la mousse euh, pour avoir un volume 3D. Euh, ça n'a pas marché du tout. Et puis euh, déjà là, lui, il me montrait ah ben, oui, ça c'est pas le bon matériel. Ça, il vaut mieux utiliser ça. Il vaut mieux utiliser ça. Mais bon, j'avais pas un sou. Mmh. Donc euh, du coup, je, je bradais aussi un petit peu mon travail de couture et de broderie pour avoir un petit peu de sous et parce que j'arrivais à économiser euh, une fois le, le matériel passé, euh, je rachetais du, un autre matériel pour tester et, ou alors une nouvelle couleur pour euh, agrémenter euh, justement les, les, les, futures, euh, les futures créations, etc. etc. Et voilà, au début, j'avais commencé, je crois, j'avais euh, 10 couleurs. Euh, maintenant, j'en ai euh, une centaine. Ouais. Quand est-ce que tu réalises que... Une passion d'un passe-temps, ça commence à prendre beaucoup de place. Et quand le matin, avant d'allumer le PC et de me faire couler un café, j'allumais la machine à broder pour terminer la broderie de la veille. C'était littéralement dans, dans, dans mes premiers gestes du matin, si je me réveillais, j'allais dans le bureau, j'allumais la machine à broder, j'avais déjà préparé ma couleur je lançais ma couleur j'allais euh, prendre ma douche euh, je me faisais mon café et ensuite j'allais allumer le pc alors qu'à l'époque euh, quand, quand je voulais encore faire une thèse le premier truc que je faisais c'était j'allumais le pc et euh, j'allais voir soit si euh, mon pc avait com fini de compiler certaines données machin et après ben j'allais prendre ma douche le café et je me mettais à bosser ouais. donc là oui il y a eu ce, ce petit renversement euh, que, qui s'est qui s'est effectué et puis euh, c'est oui à un moment donné comme on disait avec ma femme oui, euh, la machine à coudre a commencé à, à rythmer nos vies comme, euh, comme une comptoise. On dit généralement la comptoise, c'est l'âme de la maison. Euh, si la comptoise s'arrête, c'est qu'il euh, y a eu un mort ou autre. Là, c'est un petit peu pareil avec la, la machine à coudre et à broder. D'accord. Le jour où on n'entendait pas la machine, c'est que, euh, vraiment, soit il y avait quelque chose, soit qu'on n'était pas là, quoi. Et euh, euh, donc, oui, effectivement, que tu vas euh, régulièrement dans... Ouais. Dans ce, dans ce magasin pour oui. acheter du matériel. Et oui. c'est là où euh, on te propose de, de réparer des machines à couleurs, c'est ça Alors ça s'est fait un petit, peu, un petit peu naturellement, en fait. On me dit, ah bah tiens, donc forcément, j'y suis souvent, on sympathise, et on me dit, ah bah tiens, moi je vais vendre mon magasin, la personne qui va le reprendre cherche un nouveau mécano. Tu as des compétences en mécanique, en ingénierie, en logiciel, tu t'y connais un peu là-dedans, tu t'y connais un peu en couture puisque tu voudrais pas devenir réparateur de machines à coudre. Puis maintenant ça, euh, hein. bon, euh, oui, euh, je ne sais pas. Et il a fallu, euh, il a fallu quelques mois, hein, que ça gamberge dans, dans ma tête, de. Euh, qu'est-ce que. En fait, dans ma tête, c'était euh, j'ai Bac plus 6, euh, j'ai deux masters euh, hautement spécialisés. Euh, qu'est-ce que je vais aller faire pour réparer des, des, des machines à coudre Hors de mon champ de compétence totale, quoi! C'était pas de la dé désévaluation de métier, mais pour moi c'était, mais qu'est-ce que j'ai pas le profil! Et puis, au final, euh, on réfléchit, on s'est dit, ben, pourquoi pas, la limite, euh, il paraît que ça rapporte, bon, ben, ça ferait euh, pareil, encore une fois, euh, si je répare euh, 3-4 machines dans, dans le mois, et euh, euh, à 100 euros la machine, ça fait quand même 400 euros, ça pourrait être intéressant, oui, euh, je sais pas. Bon, euh, faut, faut que j'en parle. Je vais retourner du coup voir mon fournisseur et puis il me dit Ah non mais t'en fais pas, euh, c'est là-dedans, t'auras du boulot. Ça c'est le premier truc qu'il m'a dit, c'est là tu n'auras pas d'entretien de, à avoir, c'est euh, chez n'importe quel euh, dans n'importe quelle mercerie ou, ou autre, ou vendeur de machines à coudre, euh, t'auras du boulot. Donc j'étais encore une fois sceptique, euh, une information, je préfère la vérifier. Mm -hmm. et puis il me dit, euh, tu sais quoi, euh, tiens. Euh, Va voir ce gars. Ce gars, va voir ce gars. Va voir ce gars. Discute avec lui, parle avec lui et, et tu verras me donne le numéro, en fin de compte, bon ben ça a fini au fond d'une poche euh, oublié un petit peu et, euh, et puis je me suis quand même dit bon je vais quand même faire la formation et puis on verra. Et un petit peu avant de commencer la formation de réparation de machine à code, ben, justement il y a ce mec là qui m'a appelé, il m'a dit écoute, voilà, euh, j'ai entendu que tu vas faire de la formation à tel endroit, euh, j'aimerais un petit peu en parler avec toi. Euh, puis après il m'a proposé, il m'a dit voilà écoute, fais ta formation. Et euh, quand tu as fini ta, ta formation, ben tu viens me voir euh, et on en reparle. Et euh, donc cette, enfin, pas cette visite se passe et tu pars de faire ta formation C'est ça, ouais. une question là-dessus, c'est un mille... parce que tu dis que c'est une formation qui t'a coûté quand même beaucoup d'argent ouais, ouais, ouais, ouais. 4 000 euros. Sortie de ma poche, d'un coup, sans aide de Pôle emploi. C'est un peu un... C'est un pari que tu fais en fait C'est un, un pari que je fais. Parce que tu... Parce que as pas besoin beaucoup d'économies en poche Ah, tout y est passé. Tout y est passé, tu vis à Marseille, tu vas faire une formation à Lille, Lille où il faut à ton plein, donc il faut te loger aussi. Euh... Faut me nourrir, faut me déplacer. C'était quoi le plan B <rire> C'était vraiment. Euh... C'était le plan B, c'était. voire même le plan C, euh... c'était aller.. Euh... C'est un petit peu comme dirait Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut marcher C'est ouais, le... un peu ça, oui, c'est vrai que c'est beau, une machine à coudre, euh, oui, j'en utilise une. Oui. C'était vraiment dans l'optique, euh, je vais apprendre quelque chose qui sans doute me servira, oui. qui, qui au moins me servira euh, pour moi personnellement et qui euh, potentiellement, euh, puisque apparemment il recherche un mécano, potentiellement ça me ferait un, un job aussi le comptoir fosséen, de réparer des machines, euh, au final, d'avoir au moins, je sais pas, peut-être un SMIC, mais d'avoir une rentrée d'argent euh, ah, le temps dit, que là. je retrouve euh, que je trouve réellement un, un domaine ou une boîte où je referais de l'ergonomie. Parce qu'à ce moment-là, l'ergonomie, tu crois encore. Ah j'y croyais encore. Ah, ça, ça oui, ça ouais, ça c'est clair. L'ergonomie, j'y croyais encore. Euh, c'est Je pense que j'ai arrêté de, de croire en l'ergonomie. Euh, quand il y a un mec qui m'a appelé, il euh, y a de ça. 4 mois ou cinq mois, donc j'étais à fond dans, dans les papiers pour, pour créer la, la société, et qui m'a présenté un projet, et le, le projet m'a présenté je lui ai dit écoutez vous savez quoi, c'est très intéressant ce que vous me dites, mais euh, là j'ai fait des prêts à la banque, je suis en train de monter ma propre société, tout arrêter maintenant euh, me coûterait plus que ce que vous me promettez de gagner. En fait cette discussion avec ce recruteur-là à ce moment-là, c'était pourquoi je, la question que je me posais c'est pourquoi je ferais marche arrière aujourd'hui. Je suis heureux dans ce que je fais. Euh, bon, certes, pour l'instant, je suis au début de mon activité, j'arrive pas forcément à me sortir un salaire, mais j'arrive au moins à combler les dettes que j'ai vis-à-vis de ma société euh, et d'investir aussi dans du matériel. Euh, Certes, je reste beaucoup plus longtemps, je compte pas mes heures, mais je suis content. Pourquoi je devrais faire marche arrière pour retourner vers quelque chose de nébuleux avec même un projet où je vais rester pendant 6 euh, mois, 1 an Et derrière, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et on... Du coup, tu finis cette formation, tu reviens voir Tony et tu reprends la boutique Non. Vous... Non, puisque justement, donc, je vais faire cette formation et euh, entre-temps, euh, donc au départ, je devais avoir des aides de Pôle emploi mm -hmm. euh, que je n'ai pas eues. Parce que justement, ça c'est le, ça a été le piège, euh, j'ai été auto-entrepreneur, donc pour eux je n'étais pas demandeur d'emploi, j'étais créateur d'entreprise. Et quand on est créateur d'entreprise, ben, on n'a droit à aucune aide à la formation. Donc euh, bon, ben, je me suis mis en tant qu'auto-entrepreneur en me disant, euh, voilà, je, je fais mon site internet, je, je me trouve un nom, j'essaye de me faire évoluer, de me faire connaître. Il y avait aussi Tony qui, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé après la formation, et, euh, et puis voilà, petit à petit, ben, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et à un moment donné... Euh, dans, dans ma tête, c'était « bon, euh, je, je, je me lance là-dedans, euh, j'arrête de chercher l'ergonomie, j'arrive à me faire plus d'argent en réparant des machines à coudre que euh, ce que j'ai réussi à gagner euh, en deux mois en bossant à Malakoff-Médéric. » Pour toi, euh, si tu fais un peu une rétrospective de ces années, euh, qu'est-ce que c'est ta plus grandir fierté Déjà, je me lève le matin, je suis content. Je, je peux travailler tard le soir c'est pas grave je suis content euh, déjà ça c'est une grande fierté la deuxième grande fierté c'est que il euh, y a des personnes qui me soutiennent chose que ben, au départ j'avais pas forcément l'habitude parce que je faisais un peu les choses en mon compte quand je cherchais une thèse euh, on ne cherche pas forcément de, de soutien, oui, forcément on a le soutien de sa famille, mais il n'y a pas de personne, euh, on va dire extérieure hein, de, de son cercle, de famille, amie qui euh, apporte son soutien. Aujourd'hui, quand, euh, quand je fais une création, que je publie une création, il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui, euh, qui sont surpris de mon travail, qui sont agréablement surpris de mon travail, qui, qui me soutiennent, même à un moment donné voilà le, il y avait ma machine qui, euh, qui commençait littéralement à battre de l'aile, euh, ma machine à broder, qui ben oui je la surexploite et euh, j'avais ouvert une cagnotte et il y a des personnes qui, euh, oui j'aime ton travail, continue, il faut que tu continues, ça ouais quelque part ça me rend un peu fier, ça veut dire que ben, ce que je fais c'est apprécié de beaucoup de monde et euh, pas, je ne suis pas le mec qui fait ça dans son coin le, le dimanche non, j'arrive à, ouais, à un peu à, à rendre heureux certaines personnes et à faire apprécier mon travail c'est quelque part, ben, ça compte un petit peu pour eux et voilà, avoir ce soutien, à la fois j'en suis très heureux et j'en suis un peu fier aussi ouais. écoute, merci Thibault. Est-ce que tu as un, un dernier mot Est-ce qu'il y a un sujet que tu, dont tu voudrais parler qu'on n'a pas abordé Non, pas, pas nécessairement. <rire> déjà remercier euh, déjà Tony, ça, ça, ça a été la personne euh, qui réellement euh, m'a ouvert le plus de portes, euh, m'a le plus apporté au final ces dernières années et il m'a apporté ça sans compte. L'autre remerciement, je pense qu'il va justement à la communauté étudiantine. Étu euh, tous ceux qui, euh, au début, me faisaient confiance sans aussi trop savoir pourquoi, ce que ça pouvait donner. Et euh, bon, au final ça s'est avéré une bonne pioche pour eux, mais c'est clair que c'est pas évident dès le départ. Euh, voilà, je pense par exemple à, à Messix, hein, peut-être qu'il qu écoutera, il est sur Paris aujourd'hui, euh, un manipulateur radio, mm -hmm. qui a été l'un des premiers à Grenoble, quand il a su que je fabriquais les fameux bérets, euh, il est venu, il m'a fait euh, « ouais, bah écoute, il m'en fout un, tu peux me le faire ». Et puis ben, la dernière personne qu'on qu va remercier, ben, c'est quand même ma femme, puisque euh, déjà elle est là euh, tous les jours. <rire> Alors là, vous ne la voyez pas, elle est en train de faire « ouais. <rire> elle est là euh, tous les jours, elle supporte aussi que ben, parfois je finis à pas d'heure, et puis euh, voilà, c'est aussi elle qui... Elle a toujours été là dans, dans les bons et mauvais moments. Euh, pour ça, euh, je ne que la remercier euh, du fond du cœur. <rire> Merci. Merci Patrice.